Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième édition du JT du Crunch 2018. Alors qu'on s'installe actuellement derrière moi, eh bien on va aller directement à la rencontre d'une équipe qui travaille sur un projet absolument passionnant et indispensable, un airbag pour nos téléphones. Le projet sur lequel je travaille avec mon équipe, c'est un système qui permettrait de protéger le téléphone, donc notre téléphone portable, des chutes. Donc des chutes quotidiennes quand on se balade et qu'on essaye de le sortir de la poche et que d'une façon ou d'une autre, on le fait tomber. Notre produit, techniquement, se présente sous la forme d'une coque. On aurait un certain gaz avec une certaine pression et lorsqu'on a une détection de chute, on va avoir une libération du gaz qui va venir gonfler les airbags et envelopper le téléphone. Donc, nous, actuellement, on est en train de travailler sur une, notre prototype, donc dans notre côté en, en start-up. Et en parallèle, nous avons une, une équipe qui travaille sur un autre aspect du, du produit. Nous, c'est un, plus un système d'araignée en fait. C'est des pattes qui vont s'ouvrir sur tous les côtés de la coque et donc qui, qui vont elles-mêmes encaisser le choc quand le téléphone arrive sur le sol. Le crunch, ça permet d'un point de vue start-upper, de développer un produit, de se rendre compte des difficultés qu'on peut avoir quand on est start-upper, d'avoir une première approche de comment développer un concept et de travailler en équipe. Le fait d'être dirigé par des étudiants de l'UTEM, ça change, je pense, un peu l'aspect pédagogique. Le dialogue n'est vraiment pas du tout le même. On s'adresse à des étudiants qui sont en cours parfois avec nous, donc on les connaît assez bien. Je pense que du coup, le discours s'est mis plus rapidement en place peut-être qu'avec une entreprise. Je pense qu'on gagne en efficacité. Ça nous permet de, oui, de, de bien avancer. L'avantage d'avoir une équipe étudiante, c'est de nous apporter de nouvelles idées, d'avoir des pistes d'amélioration sur notre produit. À terme, si on continue à développer cette start-up, le grand public pourra trouver notre produit sur le marché peut-être en 2020 2021 à titre personnel je pense que avoir une coque comme celle-ci ça me serait très utile parce que je, je suis quand même du genre assez maladroit donc ça peut être sympa oui les... ah, mais non mais non marino mais c'était pour annoncer la séquence du kid crunch oh, oh, oh marino attends Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai 10 ans et quand je serai grand, j'aimerais inventer une machine pour arrêter de grandir. Wow Ça marche Ça marche Je m'appelle Yamour, j'ai 8 ans, je rêve de marcher sur les nuages. J'aimerais bien avoir un petit chien. Des chats volants. J'aimerais bien trouver un moyen de transport pour aller plus vite à l'école. On pourrait inventer des chaussures qui pourrait nous faire marcher beaucoup plus vite. Je voudrais que, que je marche sur l'eau, avec des chaussures, avec des dessus, inventer une voiture volante. Je vais faire une voiture volante un peu améliorée. Des voitures Citroën. Au moins, s'il y a plusieurs voitures, à la place d'attendre, tu peux t'envoler. Inventrice, je voudrais une voiture connectée au portable. Bah, elle viendrait directement et j'aurais pas à la sortir du garage. Un canapé, il contrôle toute la maison comme ça, on n'a pas à se déplacer. Les fauteuils volants, on commande le... Le réfrigérateur et puis comme ça on peut manger. J'aimerais bien inventer une chemise connectée. Inventer une poubelle connectée. On appuierait sur un bouton et puis les boutons ils se feraient tout seuls. J'aimerais bien qu'elle se vide toute seule. Un ballon de foot connecté. Il viendrait tout seul vers moi par exemple. Si je la tire loin, elle viendrait tout seule. Inventer des robots ramasseurs de déchets. Des robots euh, ingénieurs. Pour éviter que les déchets polluent le monde. Un drone qui aide les personnes qui aiderait les gens qui ont des problèmes. Un robot qui est pour ranger les chambres. Je prendrai un de mes, une de mes peluches et je mettrai un mécanisme pour qu'elle parle ou qu'elle bouge. Parce que c'est nul d'être un adulte. Ben, on revient après ce, le reportage d'avant et puis on va passer à celui d'après. Et donc c'est derrière moi, c'est... Euh... Tu, tu fais quoi là Ben je, je, Ouais, je comprends, c'est bien. Écoute, c'est pas un problème d'envie, mais je pense que c'est un problème de compétence. Et pour ça, moi je connais des spécialistes, on va aller à leur rencontre dès maintenant, les gens du comptoir des compétences. Merci Olivier. Au comptoir des compétences, on est juste là pour répondre aux questions des étudiants, que ce soit à la fois des questions techniques, matérielles, mais aussi scientifiques. Donc on en profite, c'est le, le lieu pour le, dans lequel, lors duquel on prend les rendez-vous pour des euh, conseillers. Avoir donc un accès à des compétences bien spécifiques délivrées par les enseignants ou des, des personnels de l'UTBM. C'est aussi l'occasion d'inscrire les étudiants pour la participation à des conférences. Euh, voilà, c'est la gestion et l'organisationnelle du crunch d'une façon générale. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur la motorisation pneumatique Ça peut être en automatisme robotique. Oui, ce serait pour la propulsion en fait d'un lit d'hôpital. Je m'a vous 9 9h30, voilà, Monsieur Garisco va venir vous voir. Merci, c'est super. Oui, L'idée, c'est d'intégrer, en fait, votre, euh, votre moteur dans votre roue, quoi. Pensez aux, aux roues de vélo électrique. Vous avez déjà vu des vélos électriques avec les moteurs roues à l'intérieur Bah, mettez ça, hein. Il y a des gens qui font des, des, des valises, par exemple, qui, sont, qui génèrent leur propre énergie, avec des petites roulettes comme ça. Donc intégrer un moteur ou un générateur dans une petite roulette comme ça, sans problème. Et ben, ils avaient besoin de quelques conseils euh, en énergie, Notamment sur les, la motorisation d'un lit d'hôpital. Voilà. Pour aider à la, au déplacement bah dans les coursives euh, des hôpitaux. Ils étaient partis sur un, une sorte de, euh, on va dire de locomotive. donc Avec un espèce d'arbre de, de, à cam, comme ça qui fait tourner la roue. Voilà. Et donc euh, à partir d'un vérin, c'était une usine à gaz. Je pense qu'ils étaient un peu partis euh, de travers et donc je leur conseiller plutôt un entraînement direct euh... Un entraînement direct avec un moteur, voire un moteur sur chaque roue et puis stop. Ouais. Euh, Pierre, pourquoi tu viens au comptoir des compétences ce matin euh, ben, Pour chercher un prof parce que euh, qu'on avait une solution et euh, vu que c'est pas... Donc c'est une solution informatique, du coup un prof d'informatique, mais euh, vu que c'est pas mon, trop mon domaine non plus, je veux avoir son avis pour savoir un peu la faisabilité et puis surtout euh, le budget quoi. Donc là il faut imaginer que ça c'est le rotor de la turbine à gaz, ça c'est le stator, ça c'est les ailettes, et ils veulent mesurer le jeu en fait qui est entre les deux. On avait parlé de plein de solutions hier, notamment la solution de prendre une photo en fait. Donc de prendre une photo et ensuite informatiquement déterminer la mesure. Sinon tu peux utiliser euh, ce qu'on appelle la projection en lumière structurée c'est-à-dire tu vas projeter de la lumière avec des, ouais. des intervalles réguliers dont tu connais le bas. Et la déformation de la projection de la lumière structurée ici va te permettre de déterminer quelle est la distance que tu ah, as ouais. A priori les, les compétences que j'ai euh, pouvaient les aider dans ce cadre-là, en particulier sur la, la partie euh, traitement d'image. J'ai juste fait qu'affiner euh, en fait, les idées qu'ils avaient déjà, donc essayer de le, leur donner les solutions techniques qu'ils n'ont pas forcément connaissance pour, euh, pour euh, amener à bien le projet. Eh bien non, ce n'est pas un niveau 2 ce prochain sujet, c'est un niveau 3 et c'est trois conseils pour innover à la rencontre d'un industriel. Alors, trois conseils pour innover. Donc s'appuyer sur trois grands principes. Attention, je vais vous les donner. Premier principe, on a toujours fait comme ça. Deuxième principe, on n'a jamais fait comme ça. Troisième principe, pourquoi on changerait avec ça cultivez bien votre peur et là vous êtes bon pour innover. Allez, bon crunch. On dit que les yeux sont importants parce qu'ils sont quelque part le miroir de l'âme. Eh bien nous au JT, on veut vous faire découvrir ce crunch 2018 à travers les yeux des autres. Et aujourd'hui, ce sont avec les étudiants de l'école de l'Arc. Alors bonjour, je m'appelle Loïc Froidevaux, j'habite à Neuchâtel, donc en Suisse, et puis je suis en dernière année à la H.E.Arc. H.E.Arc, c'est une école où on mélange trois secteurs. On a la santé, la gestion et l'ingénierie. Et puis en ingénierie, on a différentes filières qui sont l'informatique, la microtechnique et puis le, la filière industrielle Design Engineering, celle dont je fais partie. Alors on est venu au Crunch pour acquérir de l'expérience, voir un peu à quoi ça ressemblait. C'était un défi technique intéressant pour nous. C'était du volontariat avec huit collègues de l'HEAR côté ingénierie. C'est vrai que d'être 1800 étudiants euh, dans une salle comme ça, c'est très intéressant à vivre. On voit qu'on a différentes euh, expériences et puis différentes Type de formation, différentes méthodologies, mais qu'on arrive quand même à œuvrer tous ensemble. Donc c'est intéressant de mettre ça dans le même panier et puis de se retrouver confronté à un projet commun. Ce que j'espère du Crunch, c'est que ça puisse m'apporter une nouvelle expérience, que je puisse le mettre en valeur justement dans un entretien ou autre, et puis que ça m'apporte peut-être certains contacts dans le milieu de l'industrie française. Et puis passer également une semaine à la rencontre des étudiants du Crunch dont on a entendu parler, et puis de passer une chouette expérience sur de nouveaux projets, des nouveaux défis. Eh bien, top Pour la prochaine séquence, je dois vous poser cette question. Vous devez répondre à un temps de record assis sur un canapé en ayant l'air détendu. C'est l'heure, c'est l'heure du Canap Express. Mais Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Une fois n'est pas coutume. C'est pas faux. On se la coule douce euh, Ah, c'est sûr le bonheur commence par un petit déjeuner. Euh, on n'est pas rendu. Le rap, euh, l'iPhone, l'alcool, la cigarette, la twingo, euh, la twingo. Le hamac. Le suppositoire. Skateboard volant. Euh, les voitures volantes. Tu bois la vache, elle boit de l'eau. Du lait Non, de l'eau. Du lait Mais ta gueule <rire> Du lait. De l'eau. Oh. Du lait. Ah merde. <rire> euh, du lait Ah non. Euh, de l'eau Je suis pas tombée dedans. Voler. Téléportation. Direct. Voler. La téléportation. Être invisible. Euh, voler. Et pouvoir remonter dans le temps. Comme ça, je pourrais faire des conneries à volonté et remonter dans le temps. Pourquoi pas Parce que la mort. Parce que. Pourquoi pas 42. Parce que c'est bien. La Pourquoi la vie Parce que c'est parce que vachement bien de vivre et d'aller boire des bières avec les copains. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève ce jeudi, cette troisième édition du Crunch avec un DJ pour nous accompagner. On vous donne rendez-vous demain matin pour la dernière journée édition du Crunch. Pendant ce temps-là, je vais prendre un petit cours de technique.